It's like a crime, violent and hard Say at each other, eye to eye When you're not in that picture, I feel blue Can't imagine a world that's without you We are rivals, that's all we are Follow me, till the dawn Secrets you keep are so dark and heavy Who knows what I hide deep inside la bibliothèque de Meckleuf, commune du canton du Pays-Messin, propose régulièrement des animations à destination des publics dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Eliane Mertès, responsable de la bibliothèque, nous parle de son fonctionnement. 12 bénévoles, euh, avec le plus ancien, Monsieur Schmidt qui a 85 ans, et le plus jeune, euh, Christophe, qui a 25-30 ans. Elle est assez dynamique, on arrive euh, voilà, avec... Euh, euh, chaque bénévole a sa spécificité euh, au niveau de, des conseils de lecture qu'on peut donner aux lecteurs, en fait, euh, car euh, nous lisons toutes beaucoup, toutes et tous. Et, euh, et donc, il euh, y a un vrai échange avec, euh, avec nos lecteurs. La bibliothèque de Méclèves se distingue notamment par son partenariat avec l'association Keatou, à, à destination du public de la petite enfance, située à lori mardini oui, en effet, on a un partenariat avec l'association tout, M. Huchin, qui nous rend visite régulièrement. Tous les mois, Donc il y a un thème différent pour les bébés lecteurs et donc on lui fournit, il fait une demande de, de, de livres sur un sujet spécifique et on lui fournit tous les mois un choix de livres. Marie-Louise, doyenne et à l'origine de la bibliothèque de Mécleuve, nous raconte les débuts. Bon, la, la bibliothèque a été créée à l'initiative de M. Chauvin, qui à l'époque était notre intermédiaire entre la MJC et le, la commune, quoi, bon, et puis le, la fédération des MJC, et c'est lui qui nous a suggéré comment on voulait créer une nouvelle activité à la MJC, dont je faisais partie à l'époque. Et euh, il a voulu créer quelque chose de, de nouveau, une nouvelle activité. Et il nous a suggéré justement cette, cette bibliothèque. Donc moi j'ai suivi au départ avec trois autres personnes une formation de 87 à 89 pour pouvoir gérer la bibliothèque. Mais on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, on faisait tout manuellement. Et puis en 89, elle a donc ouvert au public. Et on a eu, c'est vrai, une grosse aide du côté de la bibliothèque départementale. Never complain, never explain, we are the same